Hello c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons célébrer l'anniversaire du Marathon des Langues qui fête ses deux ans. Donc le blog Marathon des Langues et la chaîne YouTube Marathon des Langues qui fête leurs deux ans. Et donc à cette occasion j'organise un jeu concours pour vous faire gagner à l'un d'entre vous un cadeau d'une valeur de 697 euros. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadeau euh, Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin que je vous euh, explique comment participer à ce concours. Donc, ce cadeau, c'est la formation Marathon d'anglais pour parler anglais couramment. En six mois et pas en dix ans sans avoir besoin de partir à l'étranger donc cette formation c'est une formation en ligne euh, c'est un accompagnement pendant six mois pour vous permettre de parler anglais couramment donc elle se compose de plus de 50 vidéos qui sont accessibles à vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contraintes horaires. Vous pourrez suivre votre marathon d'anglais quand vous voulez, à votre rythme. Il y a euh, également plus de 134 supports pédagogiques du niveau A1, donc débutant, AC1, avancé, pour pouvoir parler euh, à un niveau euh, courant, euh, à un niveau anglais courant. Donc, dans ces 6 modules, vous allez retrouver, euh, dans le premier module, comment bien démarrer ou redémarrer en anglais, Donc dans ce module je vous explique comment définir une routine pour progresser chaque jour, comment trouver le temps d'apprendre l'anglais, comment euh, utiliser les meilleures ressources pour prendre plaisir dans votre apprentissage et ne pas euh, vous ennuyer comme euh, à l'école avec tous ces livres de grammaire, donc on est très très loin de la méthode traditionnelle. Euh, vous allez voir, c'est, euh, on retrouve le plaisir d'apprendre grâce à ce module. Dans le deuxième module, on se concentre sur le vocabulaire et la grammaire euh, pour mémoriser son vocabulaire sans apprendre des listes de mots par cœur. Et euh, vous allez voir une technique pour maîtriser 80% de la grammaire euh, anglaise en un seul cours. Et dans le troisième module, on va voir comment oser avoir sa première conversation. Euh, vous allez découvrir un plan d'action détaillé pour vaincre votre peur de parler. Euh, vous allez découvrir comment communiquer avec qui vous voulez sans être paralysé par la peur à l'oral. Et euh, comment pratiquer pratique tous les jours même si vous n'avez personne avec qui parler. Dans le quatrième module, on va se concentrer sur la compréhension orale et écrite pour comprendre tout ce qu'on vous dit sans froncer les sourcils. Et vous allez découvrir notamment la technique du shadowing pour habituer votre oreille à comprendre tout ce qu'on vous dit sans froncer les sourcils. Dans le cinquième module, donc c'est le module accélérateur, vous allez découvrir toutes les techniques 360 degrés des donc des personnes qui parlent plusieurs langues pour apprendre plus rapidement et donc pour atteindre le niveau C1, le niveau avancé. Et enfin dans le module 6, c'est le passage au niveau supérieur dans lequel nous allons verrouiller votre niveau d'anglais euh, sur le long terme et ne pas perdre tout ce que vous avez fait jusque là. Et en plus de ces six modules, je, je vous offre dans ce concours des bonus. Vous allez recevoir les fiches pédagogiques d'anglais du niveau A1 à C1. Donc des centaines d'exercices, des cours synthétiques euh, qui vont direct à l'essentiel pour vous permettre de parler euh, rapidement, d'utiliser uniquement du vocabulaire utile pour la conversation. Vous allez également recevoir les podcasts, les podcasts à écouter euh, pour vous, pour habituer votre oreille, pour euh, comprendre, pour améliorer votre compréhension euh, orale. Vous aurez également accès au groupe privé euh, Marathon marathon d'Anglais pour retrouver les autres membres de la formation pour vous soutenir et vous motiver. Et en plus, vous aurez accès au bonus premium de la formation. Donc c'est quoi C'est un coaching euh, hebdomadaire. Vous allez avoir accès à mon numéro de téléphone privé pour vous accompagner chaque semaine, pour que je vous aide à mettre en place votre routine, pour être sûr d'atteindre votre objectif. Je ne vous lâche pas pendant six mois et donc comment faire pour participer et donc gagner cette formation gagner la formation marathon d'anglais vous avez quatre choses à faire donc évidemment être abonné à, au marathon au marathon euh, des langues donc ce qui signifie que vous recevez des mails de ma part si ce n'est pas le cas je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo vous allez euh, non seulement recevoir votre kit 7 jours gratuit pour bien redémarrer euh, ou pour bien démarrer dans l'apprentissage des langues et de l'anglais bien sûr et et en plus, vous serez abonné, donc inscrit au concours. La deuxième chose, c'est d'être abonné à la chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez cliquer ici, tout en bas de la vidéo à droite, pour euh, pour euh, vous abonner à la chaîne. Et très important, la troisième chose, c'est d'écrire en commentaire pourquoi vous voulez parler anglais, en quoi ça changerait votre vie. C'est très important parce que je vais me baser sur ces commentaires pour choisir, pour choisir l'heureux élu le gagnant de la formation parce que je veux vraiment aider quelqu'un qui en a véritablement besoin pour qui je sais ça va être un réel changement de vie, un véritable changement de vie et qu'il va aller au bout de la formation, qu'il va être vraiment motivé et c'est vraiment là-dessus je vais me motiver. Et enfin quatrième étape et eh bien c'est de partager cette vidéo avec deux personnes de votre entourage qui souhaiterait euh, améliorer ou parler anglais pour euh, changer de vie. Donc je choisirai le gagnant du concours la semaine prochaine. Donc euh, ne tardez pas pour participer. Je vous retrouve la semaine prochaine et surtout euh, n'oubliez pas de vous abonner euh, au Marathon des Langues parce que je vous donnerai les résultats euh, par mail. Donc si vous avez gagné, soyez inscrit c'est très important. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao et bon bonne chance pour le concours